Vous ne vous en êtes peut-être pas encore rendu compte, mais vous avez déjà appris à résoudre des équations, réussi à résoudre des équations. Par exemple, si on vous demande super-héros x 4 égale 32, combien vaut super-héros Eh bien, il vaut 8, parce que 8 x 4 égale 32. Le souci, c'est qu'il va falloir développer, acquérir une autre méthode, parce que les résultats ne seront pas toujours aussi faciles à trouver que ceux-ci. Pour cela, au lieu de, de réfléchir à aller de gauche à droite, 8 x 4 égale 32, il va falloir que je prenne une autre une nouvelle habitude d'aller de haut en bas. Comment je passe de super-héros x 4 à un, un seul super-héros eh Il faut que je divise par 4. Et si je divise par 4 à gauche, alors il faut que je divise par 4 à droite. Comme ça, je garde l'équilibre. Gauche égale droite. À ce moment-là, x 4 divisé par 4, ça se neutralise. Donc à gauche, il me reste seulement super-héros. Et à droite, je calcule 32 divisé par 4, ça fait 8. Je retrouve le même résultat. Et ça, il va falloir savoir le, que ça peut correspondre à une équation qui sera écrite sous la forme x fois 4 égale 32. Et si le x vous fait peur, et ben vous pouvez très bien imaginer qu'en fait c'est un super-héros. Voilà Le super-héros x-man ou x-woman, ou bien quelque chose, truc, chouette, bidule ou point d'interrogation. Il faut juste que ce x ne vous fasse pas peur et dans votre tête vous le remplaciez par super-héros. Et que vous sachiez appliquer donc cette nouvelle méthode pour passer de x fois 4 à un seul x. Il faut que je divise par 4 à gauche. Pour garder l'équilibre, puisque j'ai divisé par 4 à gauche, alors il faut que je divise par 4 à droite. Et à ce moment-là, je me retrouve à gauche avec x, fois 4 divisé par 4, ça c'est neutralisé. Je calcule combien j'ai à droite, 32 divisé par 4, ça fait 8. Je pense à souligner ou à mettre en valeur le résultat parce que je vais avoir beaucoup de calculs. Et donc pour m'y repérer, il faut que je mette en valeur ce résultat. Je fais la même chose ici. Pour neutraliser le x8, il faut que je divise par 8 à gauche. Puisque j'ai divisé par 8 à gauche, alors je divise par 8 à droite pour garder l'équilibre. Ça me permet de trouver qu'un seul super-héros, ça vaut 56 divisé par 8, 7. Sous forme d'équation, ça correspondrait à x x 8 égale 56. Pour passer à un seul x, il faut que je divise par 8 à gauche. Puisque j'ai divisé par 8 à gauche pour garder l'équilibre, il faut que je divise par 8 à droite. 56 divisé par 8, ça me donne comme résultat 7. Et donc, je retrouve bien que x, ma valeur inconnue, vaut 7. Pour neutraliser x4, il faut que je divise par 4. Ici, j'ai super-héros divisé par 9. Un neuvième de super-héros. Pour qu'il soit neutralisé, il faut que je multiplie par 9. Mais puisque je multiplie par 9 à gauche, alors pour garder l'équilibre, il faut que je multiplie par 9 aussi à droite. À ce moment-là, divisé par 9 fois 9, ça se neutralise. Il me reste à calculer ce que ça donne à gauche. 5 fois 9, ça fait 45. Si je les sous forme d'équation avec x c'est quand j'aurai x divisé par 9 égale 5 je refais la même technique pardon, pour me diviser par 9 là, pour le neutraliser il faut que je multiplie par 9 à gauche puisque j'ai multiplié par 9 à gauche alors il faut que je multiplie par 9 à droite Même chose ici, divisé par 8 pour qu'il soit neutralisé, il faut que je multiplie par 8. Puisque je multiplie par 8 à gauche, alors je dois multiplier par 8 à droite pour garder l'équilibre. Et je trouve que super-héros vaut 4 fois 8, 32. Sous forme d'équation avec du x. Super-héros plus 4 vaut 10, 100. Et ça veut dire que super-héros, il vaut 6. Parce que 6 plus 4, ça vaut 10. Avec la nouvelle méthode, il faut arriver donc à neutraliser ce plus 4 pour qu'il soit neutralisé, pour qu'il disparaisse. Il faut que j'enlève 4 à gauche. Mais puisque j'enlève 4 à gauche, alors il faut que j'enlève 4 à droite. À ce moment-là, plus 4 moins 4, c'est neutralisé. Il me reste 10 moins 4, 6. Sous forme d'équation, quand j'aurai quelque chose donc, de l'ordre de x plus 4 égale 10, pour neutraliser ce 4, il faudra que je mette moins 4 à gauche, donc aussi moins 4 à droite pour que ça s'équilibre. À ce moment-là, à la ligne suivante, j'aurai x plus 4 moins 4 qui a disparu, 10 moins 4 qui donne 6. On va commencer à avoir des calculs un petit peu plus compliqués. Par exemple, super héros x 5 plus 3 égale 33. Alors là, il faut que je retrouve par quoi je vais commencer. Si je réfléchis un peu, en fait, ici, pour trouver que ça valait 6, je ne l'ai pas trouvé tout de suite, mais après, je me suis dit super héros x 5 plus 3 vaut 33. Ça veut dire que 5 super héros, ça vaut 30, et qu'ensuite, un super héros vaut 6. Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai commencé par faire Eh bien, j'ai commencé par enlever ce 3 ici. Je l'ai neutralisé, plus 3, moins 3. Mais plus que je fais moins 3 à gauche, alors il faut aussi que je fasse moins 3 à droite. À ce moment-là, j'ai toujours mes 5 super-héros. Mais plus 3, moins 3, qui s'est neutralisé, il me reste à calculer ce que j'ai à droite. 33, moins 3, ça fait 30. Pour passer de 5 super-héros à un seul, il faudra que je divise par 5 à gauche. Puisque j'ai divisé par 5 à gauche, alors je dois diviser par 5 à droite. Et je me retrouve à avec un super-héros qui vaut 6. En équation, ça donne... Petit piège entre guillemets. Euh, dès que je peux faire quelque chose, je le fais. Bon ben la super héros fois 4 plus 4, je ne peux rien faire. Par contre, 10 fois 2, je peux dire que ça fait 20. Et à ce moment-là, je me retrouve avec un problème similaire à tout à l'heure. Par quoi je commence parce que j'ai 4 super héros plus 4 vaut 20. Et ben je commence par faire disparaître ce plus 4 en faisant moins 4. Puisque je fais moins 4 à gauche, je fais moins 4 à droite. Et je reprends les étapes. Comme tout à l'heure, 20 moins 4, ça fait 16. Pour passer de 4 super-héros à un seul, il faut que je divise par 4. Puisque j'ai divisé par 4 à gauche, alors je divise par 4 à droite. X 4 divisé par 4, ça se neutralise et il me reste mon super-héros qui vaut 4. Sous forme d'équation, ça donne...